Vous avez certainement vu ma prise en main de la Huawei Watchputs il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je vous fais ma petite vidéo retour d'expérience après l'avoir testée pendant plusieurs semaines. On va parler de ce que la montre vaut et de ce que les écouteurs valent aussi. C'est parti Commençons par reparler du design de cette Huawei Watch Buds Cette Huawei Watch Buds joue dans l'originalité Avec bien entendu deux écouteurs intégrés dans la montre C'est une montre qui va se porter facilement en poignet Qui va ressembler un petit peu à ce qu'on connaît des autres montres Huawei Watch Mais là elle va bien entendu cacher après avoir appuyé sur un petit bouton deux petits écouteurs sans fil Au niveau des dimensions de cette montre On sera sur du 47mm 47 mm par 47,5 mm Avec une épaisseur de 14,99 mm Ce qui est un peu plus épais que les montres à peu près normales on est à, à peu près 5 mm de plus. Ça se ressent un petit peu, mais voilà, dans l'usage, sachant qu'il y a des écouteurs à l'intérieur, ça le fait carrément. Les écouteurs, quant à eux, mesurent 21,8 mm par 10,3 mm par 10,3 mm. Ils sont vraiment petits. Il n'y a pas de chichi à se faire. Il n'y a pas de bâton. Il faut les mettre dans les oreilles. Ils tiennent. C'est des écouteurs discrets, vraiment pour les situations un peu plus basiques de la vie. Au niveau des matériaux, la montre sera en acier inoxydable. Elle va intégrer un écran de 1,43 pouces. À avec une résolution de 466 par 466 pixels on retrouvera seulement un bouton sur le côté droit qui n'est pas un bouton couronne donc on va naviguer plutôt avec le toucher on va bien entendu parler plus précisément de la montre et notamment de la navigation mais là parlons un petit peu des caractéristiques techniques car oui cette montre Huawei Watch Buds a à peu près tout d'une montre connectée Huawei Watch basique à peu près parce qu'il y a quelques petites subtilités on va voir quand même tous les capteurs que l'on connaît avec un accéléromètre un capteur optique de fréquence cardiaque gyroscope accéléromètre etc etc et le bien entendu le petit gps les petites subtilités ça va être au niveau de l'autonomie là on va avoir une batterie pour la montre d'à peu près trois jours et contre généralement entre 7 et 14 jours pour une Huawei Watch plutôt classique et de même au niveau de l'étanchéité les les écouteurs sont classés IP54, c'est-à-dire ils sont un petit peu résistants aux éclaboussures, mais voilà, la montre n'est pas étanche. Ces écouteurs, si petits soient-ils, auront quand même une réduction de bruit active. Bref, ça, on va en reparler maintenant en regardant un petit peu plus précisément la montre. Donc revenons sur un peu la partie smart de cette montre, comme je vous le disais, hein. On va vraiment être sur une expérience similaire à ce qu'on a eu avec une GT3 Pro, avec euh, une GT3, avec toutes les autres montres euh, Huawei. On va pouvoir du coup switcher de haut en bas pour avoir nos raccourcis, nos raccourcis pour pouvoir activer le mode nuit, pour pouvoir activer les paramètres. Lorsqu'on va switcher de bas en haut, on va avoir nos notifications, notifications d'application, etc. De gauche à droite, on va avoir les éléments qui sont euh, actifs, comme la météo ou la musique. Et lorsqu'on va switcher de droite à gauche, on va voir mes différents widgets, musique, sport, rythme cardiaque, etc. etc. Lorsqu'on va euh, du coup appuyer sur le petit bouton qui n'est pas rotatif, je vous le rappelle, on va voir du coup tout ce qui se passe au euh, niveau des applications que l'on connaît, c'est-à-dire application de musique bien entendu, application de sport, application de santé, etc. etc. Grosso modo, on a vraiment une montre assez classique de chez Huawei qui a des écouteurs. Ça va être au niveau des écouteurs que le test et vraiment intéressant, qui va être vraiment intéressant au niveau des écouteurs, bien entendu, de comment tiennent les écouteurs dans les oreilles, tiennent niveau du confort. Là, je vous fais le petit tour de la montre, et après, on parle, bien entendu, des écouteurs. Au niveau de la santé de cette montre, on va avoir différentes... Unités de santé, comme par exemple la prise de mesures quotidiennes, d'activité quotidienne. On va avoir le sommeil, on va avoir euh, le rythme cardiaque, la spo2, etc., etc. Ça, ça va se retrouver directement sur la montre, comme je vais vous montrer, mais on va aussi les retrouver sur l'application. Au niveau du sport, ça va être à peu près la même chose. On va pouvoir lancer une activité physique directement, une course en extérieur, une randonnée, vélo, etc., etc. Directement depuis ici. On va pouvoir la paramétrer en mettant des objectifs, des intervalles, etc., etc. Et lorsqu'on est prêt, on l'a choisit, on nous dit qu'il faut mettre à jour le GPS. Mais bon, moi je vais commencer. Et hop, on va voir mes unités, on va voir mes données de, de sport. Je fais mon petit sport tranquillement. Je peux toujours accéder à ma musique. Mais sinon, voilà, je fais mon petit sport. Et j'aurai mon rythme cardiaque, etc. Etc. Mes données de santé. Ici je vais avoir le soleil. Et tout le monde est content. On reste appuyé pour annuler. Et grosso modo, on est vraiment sur euh, l'OS qu'on connaît et sur les performances qu'on connaît. Et ça va être de même au niveau... Euh, fréquence cardiaque, la précision on est sur ce qu'on connaît de chez Huawei on est sur les web capteurs on est vraiment sur ce qui est vraiment plutôt sympa parlons maintenant un petit peu de la prise en main des écouteurs et surtout de leur usage au quotidien les écouteurs, vous l'aurez compris, on appuie sur le bouton, on les met dans les oreilles. Au niveau du maintien des écouteurs, il est assez bien. Les écouteurs sont petits, vous allez avoir différents embouts pour s'adapter aux oreilles. Et un avantage qu'il y a, on va dire, c'est qu'il n'y a rien qui ne dépasse. C'est-à-dire, vous allez moins avoir la possibilité de taper dans un des bâtons des écouteurs pour les faire tomber. Après, ces écouteurs sont plus adaptés à un usage quotidien, c'est-à-dire dans les transports en commun, pour se balader, etc. Mais pas vraiment pour le sport. Parce que, pareil, vous avez des tout petits écouteurs, si vous êtes en train de faire votre running ou autre et que vous tapez dedans et que ça tombe dans l'herbe et bah ben je peux vous dire que ça va être difficile de les retrouver mais le maintien est vraiment confortable et assez bien maintenant au niveau de l'application vous allez pouvoir avoir des options pour ces écouteurs que vous allez pouvoir paramétrer lorsque vous allez lancer l'application huawei santé vous allez pouvoir vous rendre directement sur écouteurs l'option écouteurs une fois dessus vous allez pouvoir connecter vos écouteurs bien entendu et gérer le contrôle de bruit ambiant vous allez pouvoir choisir une réduction de bruit activée, une réduction de bruit désactivée ou une perception la, la perception enlève grosso modo le gros bruit ambiant mais passer quelques sons par exemple si vous êtes en train de courir et que vous voulez entendre si une voiture ou un cycliste arrive il faut mettre l'option perception alors que la réduction de bruit complète bloque tout ensuite vous allez pouvoir aller dans effet sonore pour aller voir sur l'égaliseur l'égaliseur vous allez pouvoir choisir une qualité sonore par défaut à une amplification des aigus des basses ou des voix et là vous allez pouvoir aussi cocher l'appel hd qui va donner une clarté à votre voix lors de l'appel car oui si on vous appelle sur la montre vous allez pouvoir sortir l'écouteur mettre l'écouteur automatiquement et l'appel sera pris en compte directement dans les écouteurs car les écouteurs ont des micros ensuite dans le contrôle des écouteurs vous allez pouvoir les toucher pour faire quelques actions et ces actions vont être potentiellement modifiable dans gestes, là vous allez pouvoir choisir lorsque vous appuyez deux fois sur un écouteur ce que vous voulez, lorsque vous appuyez trois fois sur un écouteur, que ce soit le droit ou le gauche, ce que vous voulez comme action, c'est à dire par exemple le contrôle du bruit ambiant, ou lorsque vous faites deux appuis à gauche, vous pouvez dire chanson suivante chanson précédente, etc, etc, ça c'est contrôlable sur l'application ensuite directement depuis l'application, vous allez pouvoir trouver vos écouteurs en les faisant sonner, et vous allez pouvoir les tester grosso modo, dans les paramètres des écouteurs sur l'application, vous allez pouvoir activer une faible latence audio si vous êtes en train de, je sais pas, faire un petit jeu et que vous voulez avoir le son qui est plus proche de l'image ça c'est plutôt sympa d'avoir ajouté cette petite case, ce petit menu spécialisé pour les écouteurs dans l'application, ça nous permet vraiment d'avoir un contrôle et une prise en main meilleure des écouteurs, au niveau de la qualité sonore, on est vraiment sur des écouteurs très compacts et la qualité sonore est quand même au rendez-vous, comme je vous le disais ça va être des écouteurs pas forcément pour les audiophiles mais plutôt pour vous dépanner ou pour des trajets un petit peu quotidiens et ne pas avoir à embarquer vos écouteurs, votre montre etc c'est une montre 2 en 1 et c'est vraiment très bien pensé, après vu son prix elle n'est pas forcément destinée à tout le monde. Il faut vouloir avoir cette capacité d'écouteur cette capacité de batterie, du coup, et surtout ce fait d'avoir deux choses en un produit. Ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple, est-ce que si on perd un écouteur, est-il possible d'en racheter des nouveaux Et s'il est possible d'en racheter un nouveau, est-ce que c'est possible de faire l'appairage avec la montre Parce que si vous perdez un écouteur et que vous devez racheter la montre et les écouteurs, là, ça va commencer à être un peu cher. Voilà, les amis, pour mon retour d'expérience sur cette Huawei Watch Buds. Pour conclure, en gros, on est vraiment sur un produit un petit peu de niche, déjà que les montres connectée c'est un petit peu la niche. Là, on est sur une montre connectée 2 en 1 à 500 euros, 499 euros 99 qui, du coup, est destinée à vraiment très peu de personnes hein, au niveau de l'utilisation. C'est vraiment bien. Moi, je suis, je suis content d'avoir testé ce produit. C'est bien pensé. C'est bien fait. La prise en main est parfaite. La gestion des écouteurs est parfaite. Tout est bien fait. C'est la première euh, montre connectée avec des écouteurs d'une grande marque qu'on retrouve en Europe, hein, qui sont sorties de toutes les grandes marques que j'ai testées. C'est sûr que vous pouvez trouver ce type de montre connectée plutôt sur le marché asiatique. Mais là, on est sur du marché européen, c'est un petit peu, euh, voilà, la première sûrement d'une longue lignée. J'espère qu'avec les années aussi, euh, le prix baissera parce qu'on est quand même aux alentours de 500 euros. Ce qui est, voilà, c'est à peu près le même prix que si on achetait une euh, Huawei Watch normale et des écouteurs de chez Huawei. Donc, à voir ce que ça donne au fil des années. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.